Paname, le lieu incontournable du stand-up. Je peux vous dire que les plus grands sont passés par là et ce soir. Madame, Madame, Madame, faut y aller là. Faut pas rester là. Hein. Ah bah bah oui, parce que les loges sont réservées pour les artistes normalement. Non, mais hein. Je joue, je joue. Eh, je... on dégage, allez. Faut y aller. Tu sais s'ils ont fait l'ordre de passage oh, J'espère que c'est pas moi qui commence. C'est pourri de commencer chaque fois le public hyper froid. Tu rates pour avoir un micro rire, dégueulasse. Quoi. Bah tu sais, euh, tous les festivals que j'ai gagnés, c'est moi qui ouvert la soirée. Comme quoi, si t'as du talent. Euh, pas de règle. Du coup, j'arrive chez mec qui est dans sa salle de bain, il Bon oh Les humoristes Et l'autre, là euh, Pour l'ordre de passage, on va faire euh, crescendo, ok euh, Ça veut dire quoi, crescendo Genre on fait du moins drôle ou plus drôle, c'est ça Bah du coup, tu vas passer en première, Bérénice. Béatrice, moi, ouais, c'est ah, Béatrice Le Toi, t'es pas con, <rire> <cười> euh, Bah c'était Béatrice Fédal Parce que maintenant vous avez envie de rigoler. Ouais ouais Alors faites un triomphe à la bombe de l'humour. Mon poteau, mon frérot, Chico. Putain, puguide de merde, quoi, une salle pleine et pas un rire, quoi. J'hallucine, c'est marrant ça! Et en fait, dans ces cas-là, je toutes des petites putes! J'hallucine, c'est marrant ça aussi! Ouais, c'est le potentiel qu'il nous dit, c'est marrant quoi! Et alors, comme on dit, les ex, c'est un petit peu comme pour les pizzas surgelées! Une fois que la chaîne de froid est rompue, si tu les consommes, il y a des risques d'indigestion! Il <rire> y a des risques de gastro! <rire> 1970